Salut salut, aujourd'hui une vidéo pour parler cheveux gras, enfin en tout cas comment euh, cacher la misère quand on a les cheveux gras. Moi en ce moment comme beaucoup je fais une cure de sébum parce que c'est le confinement donc euh, on voit pas grand monde, on en profite. Bien sûr c'est des astuces euh, si vous n'assumez pas vos cheveux gras, hein, euh, vous avez tout à fait le droit de sortir avec vos cheveux gras longs et euh, en avoir rien à foutre. Et je vous fais ce tuto sur mes vrais cheveux gras, parce qu'on sait bien que souvent les vidéos tuto euh, pour cheveux gras, c'est fait sur des cheveux hyper beaux et hyper propres. Donc moi j'en suis à un peu plus de la moitié de ma cure de sébum, donc ça fait euh, genre 17 jours que je les ai pas lavés, donc on est pas mal en termes de cheveux gras. Bien sûr je vous montre des vidéos euh, pour mon type de cheveux, pour ma longueur, après il euh, y a toujours moyen de tester sur d'autres types de cheveux et de tester sur d'autres longueurs, d'adapter, voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors souvent quand j'ai les cheveux gras, que je suis pas en cure de sébum, mais que je tire un petit peu, genre c'est le jour où j'aurais dû me laver les cheveux et j'attends un petit peu. Euh, je me fais souvent des chignons hauts avec, euh, avec des buns comme ça. Euh, vous pouvez aussi utiliser euh, soit une vieille chaussette que vous coupez au bout, soit un bout de collant comme ça. Et ça du coup quand on a les cheveux gras, mais que ça fait pas un mois que vous ne les avez pas lavés, et eh ben c'est plutôt pas mal. Et la technique aussi, c'est de s'habiller hyper classe parce que, comme ça, les gens ils se disent Waouh, elle est classe aujourd'hui donc elle a peut-être fait un petit effet sur ses cheveux, euh, genre un, un gel qu'on connaît pas, la nouvelle mode et tout ça. Et en plus, vous détournez l'attention sur vos vêtements donc ça passe nickel. On se fait euh, une queue de cheval tout en haut, on met le bun par-dessus, et là vous faites comme vous voulez, soit vous. Fixer avec des pinces à chignon, soit avec un élastique. Alors après ça c'est suivant la forme de votre tête. Moi j'aime bien sortir des petites mèches sur les côtés et puis tirer un petit peu pour que ce soit pas trop plaqué. Voilà, et ça donne ça. La deuxième série de techniques, c'est d'utiliser un foulard pour cacher les racines dans toutes les coiffures qu'on peut faire. Alors, ça marche avec celle-ci. Le truc, c'est que sur les autres, ça fait toujours stylé. Sur moi, euh, je trouve que ça fait les années 80, les gens qui faisaient du sport, là. Ce que je trouve pas très très joli. Donc, souvent, le truc moi que je trouve le plus simple et qui rend bien sur beaucoup de gens, c'est de faire un nœud comme ça. Et puis après, de faire une espèce de fleur, de... Voilà un truc comme ça. Et ça ça marche sur euh, la plupart des coiffures que je vais vous montrer, hein. vous pouvez toujours rajouter un foulard et je vous mettrai aussi dans le petit i d'autres vidéos de filles qui sont bien plus douées que moi avec les foulards euh, qui vous mettront euh, plein de tutos si vous avez une tête à foulard. Je vous montre quand même une coiffure avec foulard que j'ai trouvé très jolie sur une copine, c'était moins joli sur moi donc euh, je l'ai fait qu'une seule fois et je la refais pas mais euh, peut-être sur vous ça fait joli donc je vous la montre. Déjà vous allez vous faire euh, deux couettes basses là dans la nuque. Ensuite, vous allez prendre un foulard. Moi, j'ai pris une bande de tissu comme ça. Vous allez faire en sorte que euh, ce soit bien au milieu. Vous allez commencer à faire une tresse avec l'un des deux. Et là, hop, on ferme. On fait pareil de l'autre côté. Et là, donc, vous allez faire passer vos deux mèches. Comme ça. Et alors l'idée c'est d'avoir un foulard assez grand pour pouvoir faire un nœud au milieu. Ce qui n'est pas mon cas. Je vais juste prendre des barrettes plates. Donc ça donne ça. Alors l'autre option facile, bien sûr, c'est de mettre des chapeaux. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler. C'est quand même une solution de facilité. Alors c'est une solution de facilité, mais euh, quand vous avez ma tête, c'est-à-dire une tête qui fait 61 de tour de tête, vous n'avez aucun chapeau qui ne vous va. Les seules options que vous avez, c'est les bonnets d'hiver qui sont élastiques. Et du coup, moi même au rayon homme, je trouve jamais de chapeau qui me va. Ils sont toujours sur le dessus. Du coup, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de m'en coudre un hein, de chapeau pour euh, cette cure de sébum pour pouvoir euh, cacher tout ça. Et j'ai vu une photo de chapeau avec un béret super stylé. Et j'ai vu que c'était hyper simple à faire, un béret avec une machine à coudre. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai trouvée dans le petit i. Et le truc, c'est que je me suis dit bah pourquoi pas faire un béret d'été puisqu'il commence à faire chaud. Et donc faire ça avec un tissu fin. Je vais vous montrer le résultat. Donc Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus Charlotte de cuisine pour protéger ses cheveux. Ça fait vachement moins stylé que sur Shakira. Du coup, j'ai un peu laissé tomber l'idée, mais... C'est une possibilité. J'ai essayé tous les sens dans lesquels on pouvait le mettre. Voilà, c'est un style, c'est pas le mien. Alors ensuite, on arrive dans tout le domaine des tresses collées ou des torsades collées. Globalement, toutes les coiffures qui sont euh, très travaillées sur la tête, ça fait un peu illusion. Ça fait genre, vous avez un peu texturé vos cheveux pour pouvoir les travailler et tout. Alors ça fait pas illusion de près, mais comme on est en période de confinement et qu'on est censé être à 1 mètre des jambes, ça tombe bien. Alors si vous avez faire les tresses collées, euh, vous pouvez faire tout ce que je vous propose avec euh, des tresses collées, mais moi je sais les faire, mais ça me prend beaucoup de temps et euh, je rate 15 fois, donc du coup pour le quotidien euh, j'ai un peu laissé tomber. Et du coup je vous propose une version euh, torsade, donc à deux brins, où on galère les deux premières fois, et puis très vite euh, on peut en faire plein plein de sortes différentes. Donc d'abord on va commencer par une version euh, un peu couronne, comme ça. Donc l'idée c'est de prendre deux mèches au-dessus. Alors si vous avez l'arrêt au milieu, vous le prenez au milieu, vous faites l'arrêt où vous voulez. Et là on va faire passer la mèche du dessous par dessus et la mèche du dessous on va récupérer une mèche à côté et on va les fusionner pour la passer au dessus pareil là celle qui est en dessous je prends une mèche en dessous en dessous et je fais passer au dessus je vais me tourner pour que vous voyez bien. Je n'ai pas l'habitude des tutos beauté, alors euh, je fais comme je peux. Donc là, pareil, vous avez vos deux mèches. Vous prenez celle du dessous. Hop, On prend une mèche. On l'intègre et on fait passer au-dessus. Et alors, c'est toujours la mèche du dessous qui prend... Euh, vous pouvez prendre des deux côtés, mais moi, je trouve que ça m'en rend moins joli. Je continue, je prends en dessous, je ramène avec la mèche du dessous, que je ramène au-dessus, et je fais ça jusque derrière l'oreille. Là, je vais sécuriser avec un élastique ou une pince, comme vous voulez, ça va être retiré après de toute façon. Et je vais faire pareil de l'autre côté, tout autour de la tête. Et une fois qu'on a tous les cheveux, on retire le premier élastique qu'on avait mis. Voilà, donc ça rend ça. Et donc là, vous avez plusieurs options. Donc soit vous aimez bien vous laisser comme ça, ça ça dépend de votre tête. Moi, j'aime bien quand elle est un peu plus collée. Donc si je veux juste faire une couette collée, hop, je fais un trou au milieu, comme ça je sépare. Et je fais passer la couette dedans. Et vous voyez, ça le, la plaque plus derrière l'oreille. Et puis ça fait un petit effet euh, torsadé. Alors ça, c'est des coiffures que je fais au quotidien. C'est pas parce que vous me voyez avec une coiffure comme ça que j'ai forcément les cheveux gras. <rire> Ensuite, la deuxième option. Hop, On repart sur notre première queue sur le côté. Mais cette fois-ci, on va faire un chignon, comme ça. Et pareil, on va faire un trou. Et mettre juste le chignon dedans. Voilà. On tire un peu pour que ce soit bien calé. Et hop, vous avez ça. Et là, les cheveux, on va les intégrer dans l'élastique. On le fait de manière. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fouillis. Et voilà, ça vous donne ça. L'autre option avec cette configuration. Alors, hop. Donc ça va être de ne pas attacher ces cheveux-là, mais de faire une tresse directement. Donc une, vous faites ce que vous voulez, tresse épi, tresse normale. Et donc là, comme vous voulez, vous pouvez desserrer. Alors souvent, ça fait tomber quelques petits cheveux, donc il ne faut pas hésiter à mettre des pinces plates pour les faire tenir. Alors ensuite on reste dans l'idée des torsades collées mais cette fois-ci on va le faire en demi-queue donc plus sur le côté comme ça. Donc c'est le même principe mais sauf que je vais m'arrêter ici et ici. Et je vais les faire légèrement remonter plus hautes parce que je trouve que c'est plus joli sur moi les demi-queues qui sont plus hautes plutôt comme ça. Et une fois que c'est fait, alors soit euh, vous serrez bien et vous laissez comme ça. Moi je trouve que c'est pas très joli sur moi. Donc je fais pareil, je fais un trou au milieu et je fais passer ma mèche. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc pareil, je fais passer. Hop Alors honnêtement cette coiffure elle convient euh, si vous avez les racines grasses en cure de sébum, vous voyez bien que quand même euh, ça passe moyen. Ou alors vous avez un petit spray d'eau en permanence sur vous et euh, vous faites semblant euh, de sortir de la douche. Et dernière coiffure qui est celle que je préfère euh, en cure de sébum parce qu'elle attache bien tout et il n'y a rien qui bouge. Et c'est toujours avec l'idée des torsades mais cette fois-ci on va les faire comme des tresses collées quand on n'en fait que deux comme ça. Donc là ce qui va changer c'est juste l'orientation que vous allez donner. Alors là, soit vous continuez en atte, soit vous attachez et vous le mettez derrière l'oreille. Et souvent, là, j'ai besoin de mettre des pinces plates pour refixer, surtout à la base. Alors là je vais essayer de vous montrer de dos parce que je ne vais pas avoir de miroir. Donc je vais vous expliquer le principe et vous faites comme vous pouvez. On va s'armer de tout un tas de pinces plates. Et là le but ça va être de faire un espèce de chignon comme ça. Donc on prend la première mèche et on la colle quand on peut. Alors si vous avez des cheveux plus longs vous pouvez Et là, vous fixer avec vos pinces. Pas besoin de mettre des tonnes. Ensuite on va prendre la deuxième. On passe autour de l'élastique. Et on va mettre la pointe à l'intérieur, et l'élastique si possible, moi bon, on voit les élastiques, il mieux c'est. Et là pareil, on fixe. Voilà, après on arrange comme on peut, on tire un peu là où on veut, et on met des barrettes en plus si on en a envie. Voilà c'est fini pour ce tuto, des astuces pour cacher des cheveux gras, il euh, y en a un certain nombre, après on va pas se mentir, à un certain niveau l'illusion n'est pas complètement possible. Voilà si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner en activant la petite cloche euh, si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.